et jouent des rôles qui peuvent changer selon la situation. Qu'est-ce que vous avez appris pendant toutes ces années de lutte Tu veux tout risquer Quand on pense à la rareté de l'eau potable, on a très vite en tête des films de science-fiction où les guerres de l'eau se sont généralisées et deviennent presque le quotidien. Dans Mad Max Fury Road, par exemple, l'eau dessine des rapports de force qui se règlent par la violence. La guerre devient moite en journée sur l'effet de la chaleur. On dirait que la mer s'évapore. Totalement photoshopée la mer. Demain, un hein, demain si j'ai rien je fais comment Allez, encore une fois.